Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va répondre à une question simple. Rock est-il en train de s'essouffler ou non Est-il dans une phase de stabilisation Je vous en ai parlé déjà dans une vidéo la semaine dernière. On m'a demandé d'enquêter dessus. Eh bien, j'ai récolté pas mal de données.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 Les amis, la semaine dernière, je vous ai publié une vidéo sur les pronostics où je vous disais, je m'étonnais face au faible nombre de votants pour de Paris. Pour la grande finale, revenons dessus. Regardez, pour ce premier tour de la grande finale, il y a eu 647 288 paris. Sachant que certains joueurs parient plusieurs fois avec plusieurs comptes comme moi, j'ai parié sur mes 4 comptes. Donc la grosse question reste, c'est pourquoi si peu de paris Je vous le rappelle, il y a deux grandes finales de cela, il y avait plus de 1,2 million de paris. Donc là, on est quasiment divisé par deux. C'est très étonnant, dans les commentaires, vous m'aviez dit, un grand nombre d'entre vous, hein, que certains de vos amis avaient arrêté, vous vous hésitiez. Beaucoup de joueurs hein, se posent cette question en ce moment-là. Après, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, c'est ce qu'on va voir. Et vous m'avez dit, fais-nous une enquête là-dessus, ramène de la data comme tu l'as déjà fait. Et comment mieux commencer l'année 2023 qu'en se penchant sur les chiffres, puisque on en a plein, j'en ai plein à vous montrer. Alors commençons simplement déjà par les revenus de Lilith, les revenus, de Rock. Il faut savoir que Rock, Rise of Kingdom, est l'un des jeux les plus rentables, c'est le plus rentable en tout cas. De Lilith, bien évidemment numéro 1 devant AFK Arena, devant Warpath donc, et devant leurs nouveaux jeux hein, comme dislike ou Call of Dragons qui n'est pas encore disponible en version non bêta, en version release. Regardons donc où se situe déjà. D'après Wikipédia, ce premier classement et je vais vous apporter une donnée supplémentaire. D'après Wikipédia, on a le classement de tous les jeux mobiles qui rapportent le plus. Le premier est Honor of Kings. Qui est à 14,667 milliards. Qui est Game. C'est un MOBA en 5-5. Très probablement, je n'ai jamais joué à Arena of Valor. Très, très gros score. 10 milliards pour Monster Strike. monster strike, Un puzzle RPG stratégie. Je ne sais pas du tout ce que j'ai. ce que c'est. On retrouve PUBG Mobile à 9 milliards. Puzzle and Dragon, c'est du dollar. Hein. 8,5 milliards. C'est en dollars. Et c'est depuis le lancement. Du jeu. 8 milliards pour Clash of Clans, 7,7 milliards. Il donne peut-être une, une date, blablabla. Bla bla. Non, non, non, c'est vraiment depuis leur lancement. On est bien depuis leur lancement. Donc Pokémon Go 7,7 milliards, Candy Crush 7,5 milliards quasiment, Grand Order, je ne connais pas 6,3, Fantasy Westward, je ne connais pas 4,7, Garena Free Fire 4,3, Genjin Impact 4 milliards, et regardez. Septembre 2020, c'est le seul lancé. Donc, il est 11e et c'est le seul lancé en 2020 ou plus tard de ce classement. Il est devant Roblox sur mobile, bien évidemment. Qui a plus de 3,9 milliards. Donc Genji's Impact, très très grosse progression à noter déjà. On continue, on a Lineage Mobile, Dragon Ball Z, Coin Master. Alors Coin Master, on se fait laver le cerveau. Clash Royale, Gardenscape, Game of War. Lord Mobile, 2,5 milliards. Lord Mobile qui est 19ème dans son classement. Vous voyez, hein, le seul de 2020, hein, c'est Genji's Impact. Hein. Homescape, hein, je, non, je n'ai pas raté l'ordre Mobile. Pro Yaku Spirit, je ne même pas ce que c'est. Lineage 2, la même boîte que euh, sur Lineage Mobile. Candy Crush, Soda, Saga, faut cumuler hein, parce que les add-ons, là, ils les mettent à part. Hein. Les 3 Royaumes Tactics, Marvel Context, Contest, Call of Duty Mobile avec son ,5 milliard 5 On continue, on continue. AFK Arena, 1,450 milliards. Quand je vous disais que, je tiens à préciser... Moi, je vous disais que Rise of Kingdoms et Rise of Kingdoms le jeu le plus rentable de euh, Lilith actuellement. C'est pas actuellement, dans les derniers mois, comme vous allez le voir, hein, il rapporte plus... Que AFK Arena et puis on descend on a Fortnite mais c'est la version mobile n'oubliez hein. pas les jeux c'est la version mobile et on va trouver un peu plus bas si on continue un hein. Mobile Legend 9 milliards Rise of Kingdom 46 e position avec 926 millions de dollars de chiffre d'affaires de revenus euh, précisément donc un très bon score mais il faut savoir que ce score est un petit peu et puisque puisque puisqu'ils ont passé le milliard Lilith cet été, en juillet, en juin même, 2022, l'été dernier plutôt. En juin 2022, ils ont passé le milliard. Donc, ce score, ce tableau mériterait déjà d'être mis à jour, il faut le savoir. Mais on voit qu'il y a une bonne santé, en tout cas, pour Ryze, qui apparaît dans ce top 100. C'est un top 100 des... Euh, il y a même plus que... Ouais, c'est un top 105, là. Donc, sur ce classement, qui mériterait donc d'être mis à jour. Mais pour le moment, ça indique une bonne santé. Mais... Ça peut aussi indiquer que Lilith, Rise of Kingdom plus précisément, a fait beaucoup d'argent au début et en fait beaucoup moins maintenant. On va se pencher sur plusieurs sites qui sont spécialisés dans les revenus. On va commencer avec le plus connu d'entre tous hein, qui est Sensor Tower. Sensor Tower est un site spécialisé dans les applications mobiles et qui donne des stats. Si on va voir Lilith, hein, on regarde les différents jeux publiés par Lilith et présents sur la plateforme. Hein. Il y en a 72, 39 sur iOS, 33 sur Android. Ils ont Warpass, ils ont Rise of Kingdom, AFK Arena, un jeu que je ne sais pas lire le nom, Techno Strike, un autre jeu que je ne sais pas lire le nom, Art of War, Hero Tactics, bref, tout un tas de jeux qu'on connaît même pas pour le coup. Hein. Là, on est chez Lilith. Côté iOS, côté Apple, regardez en haut, on a un petit logo ici, on a une petite pomme pour nous indiquer qu'on est sur iOS. Si on regarde les downloads le mois dernier, alors ce site-là est mis à jour régulièrement, vous le voyez, hein, c'est entre euh, 18 mois pour les plus vieux, hein, mais les trois premiers et Warpass, la stat a été mis il y a 19 jours, Rock 18 jours, IF Arena 4 jours quand même très récent. Si on regarde sur ces trois là, le download du mois dernier, donc du mois de décembre, il y a eu 500 000 downloads pour Warpass sur iOS, 400 000 pour Rock et 50 000 pour AFK Arena. Les revenus du mois dernier, du mois de décembre, total Lilith a empoché 22 millions, c'est écrit en haut à droite. Au centre, on voit le nombre de downloads, toutes plateformes confondues, hein, Lilith, ils mettent 900 000, on est plutôt à 1 million puisqu'on a 500, 400, 50 et après des petites sommes. Donc on est autour du million, ils ont dû arrondir au supérieur puisqu'on ne doit pas atteindre le million. Et sur les revenus, hein, 4 millions de dollars sur le mois dernier pour Warpass, 15 millions pour Rock hein, et 2 millions pour Alka Arena. Ça nous dit quoi Ça nous dit tout simplement... Que Lilith encaisse énormément avec Rock. Hein, 5 fois plus. 4 fois plus avec Rock. Pour 100 000 de téléchargement de moins. C'est énorme. Regardez dans le petit publisher summary. Hein, il est indiqué que les revenus en décembre 2022 de Lilith étaient de 47 millions. Dont... 29 millions sur iOS hein, et 17 millions sur Android. On va aller voir la plateforme Android après, toujours sur Sensor Tower. Donc qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit pour le moment que euh, c'est rentable. Mais c'est en baisse. C'est en baisse sur Rock de plus de 5 millions euh, par rapport à la même période de l'année dernière. Donc Lilith est en train de progressivement la. Diminuer son revenu. Alors, il diminue, mais il se stabilise. On va le voir hein, sur d'autres graphiques. On va tout de suite regarder la même stat du côté euh, Android. Si je mets « Rise of Kingdom », il va me le sortir. Il faut un espace. Voilà, il va me le sortir. Ah non, il me le sort pas, Kingdoms. Hop là, vas-y, il va me le sortir. Non, il ne veut pas me le sortir. Euh, ou aller le chercher. On retourne là, voilà. On retourne là, Eyes of Kingdoms. Il va me le sortir là, voilà. Et là, je l'ai sur Android. Et vous avez différentes versions aussi. Il hein. ne faut pas oublier les versions qui sont spéciales pour la Chine. Pour certains pays, on a des versions localisées. Il faut bien évidemment prendre les versions dites globales. Et regardez, donc là, on est par exemple aux US, mais je vais chercher que Lilith Game, et je me retrouve sur la version Android. Vous voyez le petit logo en, en haut à gauche, il a changé. Vous pouvez aller voir, hein. ce site est accessible sans même créer de compte. Et si on regarde le nombre de downloads, là cette fois sur Android, Rock éclate tout, mais en termes de revenus, il a beau avoir 900 000 downloads, ce qui est plus du double que sur iOS, hein. il a deux fois moins de revenus sur le mois dernier, sur la même période. Quand on compare à WarPass, il a à peine 100 000 de euh, download dans moins, donc 20% de moins que sur iOS. Pour un revenu qui est là, cette fois, 1 million de moins, donc 25% de moins. Donc là, il y a quand même une particularité à noter, AFK Arena est monté au niveau de Warpath. La particularité, c'est que Rock est vraiment fortement soutenu financièrement. Sur iOS, beaucoup moins. Sur Android, même si ça reste une belle somme, hein, ça reste beaucoup moins soutenu. Deux fois moins soutenu. soutenu. Et pareil, hein, ça a vraiment fondu. C'était nettement plus haut que ça. On était à plus de 12 millions l'année dernière. Sur Rock sur la même période. Hein, si on regarde, on peut avoir une des petites stats par pays. Hein. On le voit, le top country sur le, ce jeu, c'est... Le Brésil, euh, attention, sur la version euh, Android, on va retourner voir la version iOS. Hein. C'est le Brésil, l'Indonésie et la Russie euh, qui sont les euh, top download et spenders sur la version, euh, la version Android. Et si on va voir la version iOS, hein, on a ces données-là, pareil, hein, Rise of Kingdom sur iOS. Hein, et qu'on clique dessus pour besoin, les top pays, c'est le Vietnam, la Russie et les États-Unis. Donc pour le moment, on voit que le jeu que Lilith financièrement, ils empochent grave. Mais pour autant, mais pour autant, ils sont en quand même en perte de chiffre d'affaires. Si on compare période à période par rapport à la dernière, même si euh, les revenus 2022 de Lilith sont supérieurs aux revenus 2021. N'oublions pas, ils compensent en lançant le jeu dans, localisé dans des nouvelles zones comme la Chine. Ils ont des événements spécifiques également et puis ils lancent d'autres jeux. Qui sont spécifiques euh, en Chine, par exemple, qui ne sortent pas du tout en Europe, tout comme Call of Dragon va sortir qu'en Europe. On passe donc à un autre, une autre stat et une autre, euh, un autre document, une autre analyse où on y retrouve un graphique intéressant. Alors, cette analyse, elle vient euh, d'un site qui est spécialisé là-dedans, qui s'appelle gameonfun.com. Et regardez, hein, ils disent que euh, Lilith euh, est à passer. Les 2, milliards de, les, don, les 2 milliards de dollars depuis le lancement et qu'ils ont eu plus de 100 millions de downloads hein, sur Rock uniquement. Donc vous voyez, ils disent même plus, moi je vous parlais de plus de 1 milliard en juin de, l'année dernière, et bien on était même à 1 milliard de mémoire. Hein. Et donc ils ont bien décéléré, bien accéléré, pardon, sur cette fin. Et si on regarde, regardez, si on regarde le graphe, ouais, s'il si veut bien me laisser le regarder sans mettre cette pub, là, si on regarde bien le graphe hein. vous le voyez on a regardez cette courbe c'est depuis la création hein. Juin 2018 jusqu'à juin 2018, ouais jusqu'à juin 2022, on est même en juillet 2022. Regardez cette courbe, c'est la courbe, on le voit, Worldwide. Hein. Donc c'est tout toute version confondue, la métrique des revenus de Lilith. Il y a eu un pic en décembre 2020. Ça a bien monté au début en 2019, on était sur un, une bonne croissance. Une petite chute après l'été à la rentrée en septembre remontait fortement en décembre 2020. Je crois que c'est là qu'on a eu le lancement des Vikings, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, regardez, ça redescend continuellement, tranquillement, malgré le lancement de la civilisation Égypte qui a refait un pic qui est caché derrière. On voit le tout petit bout bleu, hein. on le voit ici, on le voit le tout petit bout bleu. Eh bien, les revenus sont tout de même en train de se stabiliser vers la baisse, on retrouve un niveau autour de 2019. Je pense qu'on va descendre un petit peu en dessous de ce niveau. On devrait passer en dessous les 40 millions. Je pense qu'on va arriver là-dessus. Mais attention, les revenus ne sont pas proportionnels à la santé du jeu ou au nombre de downloads. Il y a des jeux avec très peu de joueurs, enfin très peu... Peu de joueurs mais qui ont des revenus très élevés car ils ont beaucoup de baleines. Et si vous regardez avec les derniers add-ons comme la formation par exemple ou l'attirail, on a vraiment l'impression que l'élite se dirige vers ce genre de schéma. Maintenir des revenus élevés bien qu'ils aient une communauté qui diminue. On va voir ça plus loin avec une autre métrique. Les métriques, on est sur un autre site spécialisé. On est sur d'autres métriques. On a les métriques des downloads du jeu. Et regardez sur ces métriques-là. On le voit, Donc on est pareil, hein, juin 2018 à juillet 2022. Et regardez, donc on a Android et iOS, hein, on a les deux courbes. Et regardez progressivement le nombre de downloads, hein, il diminue, il redescend tranquillement cette métrique. Pareil, hein, elle reçoit la même courbe. Alors même si euh, on a passé les 100 millions au total de downloads du jeu, tranquillement ça redescend. Euh, C'est vers une baisse, mais une baisse qui est tout de même en train de se stabiliser. On regarde le dernier graphique qui vient de App Magic Et là, AppMagic, il nous donne une information importante puisqu'il nous donne une dissociation. Il, déjà, il nous donne les compétiteurs, hein, les, les concurrents de l'élite de Rock. Hein. Et il nous donne une dissociation des revenus et des downloads par région puisque... Le jeu peut se porter extrêmement bien aux États-Unis, mais pas bien en Europe, voire pas bien en France. C'est pour ça qu'on a beaucoup de joueurs qui s'arrêtent, ou à l'inverse, beaucoup de joueurs qui arrivent dans une zone bien définie. Regardez sur les revenus, sur les 30 derniers jours, 33% des revenus de Lilith ont été réalisés en, aux États-Unis, et 13% seulement en Chine. Donc on dit oui, en Chine, ils payent de ouf, mais c'est que 13% en Chine, en fait, c'est vraiment les États-Unis qui leur apportent beaucoup plus. Corée du Sud également, troisième plus gros. Ensuite, on a le Japon, suivi de l'Allemagne, grosse communauté hein, allemande, et la France. Mais la France ne leur a rapporté sur le mois dernier que 500 000 dollars. C'est pas énorme, hein 500 000 dollars, c'est vraiment pas un poste important pour l'élite quand on voit que les US leur rapportent 10 millions et 2 millions en Chine. Depuis, toujours depuis la création. Les US a rapporté plus de 500 millions à l'élite, la Chine a rapporté plus de 200 millions, la Corée du Sud 200 millions, on retrouve les trois mêmes hein, en tête, le Japon les quatre mêmes en tête, un hein. troisième Hong Kong 50 millions quand même, hein. Hong Kong qui s'incruste. Hein. Ensuite, on a l'Allemagne suivi par le Royaume-Uni, Singapour, la France 50 millions mais qui arrive bien plus loin cette fois dans le classement et le dernier pays notable est le Canada. Si on regarde les downloads, c'est là que c'est intéressant également. Les downloads, les USA sont premiers avec plus de 100 000 hein, sur les 30 derniers jours. Brésil, comme on l'avait vu, hein, puisque c'est eux qui portent la croissance. La Chine, je suis étonné de ne pas retrouver la Russie hein, avec 100 000. Le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie. Ensuite, hop là, les Philippines. Après, l'Indonésie, donc beaucoup d'Asie. La France, 50 000 downloads sur les 30 derniers jours. L'Allemagne hein, et la Turquie. Et après, il reste 40 qui se partagent. Le reste, si on regarde... Vous avez vu hein, de l'autre côté, hein, depuis toujours, hein, une dizaine de pays se partagent. 81% du chiffre d'affaires réalisé par, Rock sur, par Lilith sur ROC hein, et si on regarde les downloads depuis toujours... Hein, états unis premier, suivi du Brésil, de l'URSS et de l'URSS, n'importe quoi, ça n'existe plus depuis très longtemps. La Russie, parce que j'ai lu Russian Federation, euh, suivi, oh là là, l'URSS, la Chine, bien évidemment, le Vietnam, l'Indonésie, la Turquie, le Mexique, qui sort de nulle part, hein, l'Allemagne et la Thaïlande. Et il n'y a pas la France dans ce graphique. La France, les download depuis toujours, est dans le paquet commun des 40% restants. C'est bien pour ça qu'on peut se dire qu'on a eu une perte, une décélération du nombre de joueurs français. Alors là, je ne peux pas me connecter directement pour sortir le graphe, mais il ne me, me laisserait pas le sortir. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça C'est très simple les amis est-ce que Lilith a réalisé en 2022 son meilleur chiffre d'affaires sur Rock Oui est-ce qu'on constate une décélération du nombre de downloads Une baisse dans les classements Puisqu'on euh, le voit hein, sur Sensor Tower, Lilith baisse dans les classements au niveau de la notation de leur jeu. Est-ce qu'on a une diminution du nombre de downloads Oui également. Est-ce que le jeu se stabilise lentement mais à la baisse Oui également. Est-ce qu'il va y avoir une diminution encore de la communauté des joueurs Malheureusement, je pense que oui, il faudrait un très gros coup marketing de pub, une nouvelle cible et vraiment une très grosse campagne de Lilith en Europe pour que le jeu se restabilise à la hausse. Mais pour autant, est-ce que Rogue va mourir Non, mais... Est-ce qu'il peut être dépassé même par un autre jeu Lilith en Europe comme Call of Dragons Oui, c'est tout à fait euh, possible. Il y en a plein des jeux qui sortent en ce moment. Et on pourrait avoir un concurrent très sérieux qui se saisit de ces légers essoufflement du jeu pour, ravivre, ra ravivre, pour ravir la première place hein, à Lilith sur les MMO avec des placements en temps réel, les jeux de stratégie et de combat comme on aime.